Bonsoir à tous, à toutes. Alors nous sommes très heureux d'accueillir Suzanne Richard de l'Université de Sherbrooke au Québec. Mm -hmm. Et qui va nous parler du français au Canada et au Québec. Et on va découvrir des aspects très intéressants, très différents. <rire> Vous allez être dans la variation, je pense. Hein, Un ça, c'est formidable. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mériodine. Merci d'être là euh, ce soir, malgré euh, la belle température euh, qu'on a euh, actuellement. Mais bon, chez nous, il y a de la neige, alors euh, nous... Euh, on se console parce qu'il est tombé 10 à 15 cm de neige la semaine dernière, ce qui est assez rare quand même au mois de novembre. Mais euh, bon, alors on se contente de la pluie, euh, c'est bien. Donc, euh, merci pour l'invitation. Marie-Odile disait euh, « Université de Sherbrooke, au Québec, oui ». Mais j'enseigne aussi à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal parce que je suis chargée de cours, donc je ne suis pas professeure, je n'ai pas un poste permanent de professeur mais euh, je butine comme ça d'université en université à la formation des maîtres. Donc je suis didacticienne du français, alors je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, alors mon regard c'est le regard d'une personne qui vit en français en Amérique du Nord euh, depuis toujours, et euh, qui vient vous parler euh, du français au Canada et au Québec notamment, mais aussi, euh, on va le voir, là, du système scolaire et comment euh, euh, tout ça peut se vivre dans une Amérique anglophone. Alors, euh, euh, ce que je vous propose comme présentation, c'est d'abord quelques éléments de contexte, contexte géographique, mais aussi contexte sociolinguistique et socioculturel, tout ça dans le but de mieux cibler, mieux comprendre la place et le rôle du français au Canada et plus particulièrement au Québec. Ensuite, ben, euh, je vais aborder euh, ce thème de euh, l'étude du français, donc étudier en français, étudier le français au Canada et au Québec, car euh, j'ai euh, vraiment euh, fait exprès de mettre « en et le » pour euh, montrer la distinction euh, entre enseigner en français et enseigner, ou plutôt étudier en français étudier euh, en français. Donc. Euh, euh, J'espère que je ne me répète pas, là, mais je pense que je me répète, mais ce n'est pas grave. <coughs> je pense que vous me suivez quand même, je l'espère. J'espère que vous euh, vous faites à, à l'oreille aussi. Votre oreille se fait à... Euh, on m'a dit que j'avais un accent, donc euh, je n'avais jamais remarqué, mais bon, euh, paraît-il que j'ai un accent, alors vous allez vous y faire au cours de la rencontre. Et euh, on va garder un peu de temps à la fin s'il euh, y a des questions pour discuter aussi, s'il y a des aspects que je n'ai pas abordé, que vous aimeriez euh, connaître. Si j'ai les réponses, ben, il me fera plaisir d'y répondre. Alors, voilà. Donc, quelques éléments de contexte pour commencer. Alors, contexte géographique, Alors, vous allez comprendre pourquoi je fais ce grand tour de la géographie pour bien situer euh, la langue française. Donc, euh, l'Amérique du Nord, comme vous le savez, est un très grand... Euh, continent, donc euh, un territoire euh, vaste, hein, près de 25 millions de kilomètres carrés, environ 600 millions euh, d'habitants en Amérique euh, du Nord et euh, principalement trois pays en Amérique du Nord, donc euh, le Canada en haut, les États-Unis et le Mexique. Bien sûr, il y a quelques îles aussi hein, euh, qui euh, font partie de l'Amérique du Nord, mais la majorité de ces îles, euh, sont sous dépendance, hein, sont des îles, des, euh, des départements français ou des départements, hein, par exemple, à Saint-Martin. Donc, euh, on a une partie qui est française, une partie qui est hollandaise. Bon, Alors, on a euh, dans, la, dans la majorité des îles, sauf peut-être Cuba, donc euh, on a euh, Haïti, euh, la République dominicaine. Euh, les autres îles sont plutôt sous euh, dépendance d'autres pays. C'est pour ça que je parle de trois pays principalement qui euh, forment l'Amérique du Nord. Alors, avec un si vaste euh, territoire et si peu d'habitants, relativement euh, parlant, euh, ben, la densité de population est de 20 habitants par kilomètre carré. Alors, euh, ça vous dit comment les agglomérations sont éloignées les unes des autres, et encore une fois, vous allez comprendre pourquoi je parle de euh, tous ces chiffres et pourquoi je parle du territoire et euh, euh, du, euh, du, euh, du nombre d'habitants. Par comparaison, le continent européen, on a euh, 10,18 millions de kilomètres carrés pour environ euh, 750 millions d'habitants, soit 73 habitants par kilomètre carré. Donc, on avait 20 habitants par kilomètre carré en Amérique du Nord, on a 73 habitants par kilomètre carré en Europe. Maintenant, si on regarde le Canada, donc le Canada, euh, en passant, qui est le deuxième plus grand pays au monde, hein, le, la superficie est immense, donc ça va du Pacifique à l'Atlantique et l'Antarctique euh, au nord. Donc... Euh, c'est très, très vaste. Le Canada est formé, c'est une confédération formée de 10 provinces. Hein, euh, donc, euh, on a dix provinces qui sont euh, sur ce grand territoire de près de 10 millions de kilomètres carrés. Une population de 37,59 millions d'habitants. Donc, les chiffres sont relativement récents. Là, ce sont les chiffres de 2020-2021. Alors, ça n'a probablement pas beaucoup euh, bougé. De ce 37,59 millions d'habitants, 23% sont issus de l'immigration, ce qui est quand même important. Or, euh, on dit que la proportion des immigrants euh, est la plus importante au sein du G7. Donc, euh, euh, au Canada, on, on accueille vraiment beaucoup euh, d'immigrants, donc euh, beaucoup d'étudiants euh, qui sont souvent allophones. Or, je pense que euh, plusieurs d'entre vous étudiez en FLE. Or ça, ça vous parle peut-être plus spécifiquement. Et ces immigrants, ben, on dit que ce sont des immigrants, euh, autant les immigrants euh, reçus que euh, les immigrants permanents. Donc, euh, on a des gens qui sont aux études, par exemple, qui sont comptés dans euh, ces chiffres. Et euh, pour la densité de population, donc rappelez-vous, tout à l'heure, on avait 20 pour 20 habitants, pour euh, euh, l'Amérique du Nord, on était à 73 pour l'Europe. Ben, euh, au Canada, c'est 3,5 habitants par kilomètre carré. Alors, euh, rassurez-vous, on n'est pas tous dispersés comme ça à 3,5 km carrés, parce que vous vous doutez bien que le nord du Canada est très peu habité. Hein? Euh, c'est ce que vous voyez dans les photos qu'on montre du Canada. Donc, euh, les traîneaux à chiens et tout ça, là... Qui se les gens qui se promènent avec des traîneaux à chiens, ce n'est pas à Montréal, c'est plus dans le nord euh, du Canada. Donc, euh, moi, je n'ai jamais fait de traîneau à chien. Donc, euh, un, ça fait des belles photos, mais c'est un peu, euh, un peu euh, euh, euh, trompeur. Alors, je disais, Canada a dix provinces, dont le Québec. Donc, le Québec qui est euh, sous la loupe ici. Le Québec a plus de 1,5 million de kilomètres carrés, donc c'est euh, euh, la province où, oui, c'est la province qui est la plus, euh, plus vaste en territoire, mais avec 8,5 millions d'habitants. Alors, euh, vous euh, vous doutez bien, encore une fois, que euh, euh, la densité de population euh, ici, elle est à 5,5 habitants par kilomètre carré. Si on compare avec la France, par exemple, donc, euh, la France, on a 643 801, exactement, kilomètres carrés, pour 60 millions, euh, 67 millions pardon d'habitants, soit 120 habitants par kilomètre carré. Alors, euh, pourquoi je vous parle de tout ça? Bien, parce que ça explique jusqu'à un certain point euh, le fait que la langue ait des particularités euh, telles euh, qu'on on en entend euh, au Québec, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. De ce 8,5 millions d'habitants, on sait que 75%, plus ou moins 75%, est francophone. Alors que hein, euh, dans les autres provinces, donc dans le reste du Canada, il y a environ 3 millions de euh, francophones qui sont dispersés sur les neuf autres provinces et les trois territoires. Donc, c'est dire que la majorité des francophones euh, euh, du Canada se trouve au Québec. Et on sait qu'il y a à peu près euh, 3,5 millions d'habitants francophones aux États-Unis. Hein? Principalement aux États-Unis, c'est principalement euh, dans le nord, au hein, nord-est des États-Unis, donc euh, les États du Maine, du Vermont, euh, New Hampshire, euh, Connecticut, entre autres parce que quand il y a eu euh, la crise économique en 1929, plusieurs Québécois sont descendus travailler aux États-Unis. Et donc, on a quand même encore une proportion de francophones, qui sont plus des grands-parents maintenant, hein, qui demeurent euh, aux États-Unis dans ces États-là du nord-est des États-Unis. Euh, et bien c'est très près, hein, donc euh, je vous parle euh, d'ici, euh, les, les États qui sont euh, plus euh, tout de suite en dessous de, euh, du Québec, <coughs> notamment. Et euh, un peu de l'Ontario aussi. Plusieurs ont changé de nom avec le temps aussi. Hein, les Leblancs sont devenus des Whites, les Lebruns sont devenus les Browns. Et bon, mais donc c'est comme ça. Alors plusieurs euh, de ces francophones ont même changé de nom avec le temps. Euh, et il y a aussi, bien entendu, vous le savez sans doute, une proportion de francophones euh, à la Nouvelle-Orléans. Hein? Donc, il euh, euh, y a aussi, à cause de la déportation des Acadiens, qui étaient plutôt hein, vers l'est, dans les provinces euh, maritimes, en hein, plus vers le Nouveau-Brunswick au Canada, qui euh, ont été déportés là en 1755, donc qui sont descendus aux États-Unis. Et il y a encore là aussi une proportion d'Américains francophones qui euh, tentent de euh, sauvegarder euh, le français mais qui est de plus en plus un français folklorique hein, et non pas un français qui se parle et euh, malgré que, bon, bien que euh, depuis quelques années, euh, les gens, les francophones de là-bas se battent pour avoir des écoles en français. Donc, euh, il y a comme un regain depuis euh, quelques années là, pour euh, sauvegarder euh, la francophonie euh, dans le sud des États-Unis. Mais donc, tout ça pour dire que 3,5 millions à peu près aux États-Unis, 3 millions dans les neuf provinces et euh, les trois territoires, et les autres francophones euh, du Canada sont principalement au Québec. Donc, je comparais tout à l'heure avec la France, je me suis amusée à prendre la carte du monde, hein, pour euh, montrer un peu les proportions. Donc, euh, territoire du Québec, trois fois plus grand à peu près là, euh, que la France, avec près de euh, huit fois moins d'habitants. Alors Pourquoi, encore une fois, je parle de ça? Parce que, justement, ça explique un peu hein, euh, comment on vit avec le français euh, au Québec, parce que, contrairement à la France, hein, qu'on voit entouré, et puis c'est une carte en anglais, je m'excuse, euh, euh, qui est entouré d'autres pays et d'autres langues, hein, l'italien, euh, le portugais, euh, l'espagnol, euh, l'anglais, euh, l'allemand, etc. Au Québec, on est entouré d'anglophones. Hein, donc, c'est pas tout à fait la même chose, ce qui fait qu'on est souvent vu comme le village d'Astérix Hein? Euh, donc les irréductibles gaulois en Amérique parce qu'on euh, est entouré d'anglophones, donc on est dans une mer anglophone alors c'est très différent que de côtoyer plusieurs langues alors nous, notre notre notre bataille se fait hein, depuis toujours. En fait, on pourrait dire hein, contre euh, les Anglais. Hein? Donc, euh, c'est un, un peu dit à la blague, mais en même temps, on doit euh, vraiment euh, faire tout ce qu'on peut pour sauvegarder la langue. Alors, justement, le contexte sociolinguistique du Québec. Euh, ben, je le disais tout à l'heure, plus de 80 85 des francophones du Canada vivent au Québec. Alors, euh, euh, les autres euh, francophones sont dispersés à travers le Canada. J'y reviendrai tout à l'heure. Le Québec est officiellement une province unilingue francophone. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos lois euh, s'écrivent en français, tout se passe en français, le gouvernement... Est, est en français, donc au Parlement ça se passe en français, tous les documents euh, gouvernementaux doivent être en français, et l'éducation est en français aussi, hein, je vais euh, y revenir, parce qu'on a une charte de la langue française, peut-être que vous en avez entendu parler, la fameuse loi 101, souvent les gens connaissent hein, la loi 101, qui est une loi qui euh, protège hein, euh, en fait, c'est une, une loi qui prévoit des droits avantages-obligations qui ont un impact sur les différents aspects de la vie en société. Alors, c'est une loi qui protège la langue française. Et pourquoi on a cette loi? Ben, parce que, avant les années... parce que la loi 101 est née en 1977 au Québec. Et avant, si vous allez sur Google chercher des photos de Montréal, euh, avant les années 70 ou jusqu'aux années 70, vous allez voir que l'affichage est tout en anglais, ou presque. Alors, euh, les anglophones, euh, vraiment, euh, euh, avaient beaucoup de poids dans la société et ça faisait en sorte aussi que, ben, plus ça allait, plus le français perdait du terrain. Or, cette loi permet hein, et oblige, par exemple, les commerçants à afficher en français. Alors, moi, je m'étonne toujours, à chaque fois que je reviens euh, en France ou quand je vais en Suisse francophone, la Suisse romande, euh, de voir euh, ces affichages en anglais dans les magasins, parce que chez nous, c'est impossible. Le français est protégé par une loi et c'est interdit d'afficher de, des ventes en mettant « sale », par exemple. Même les noms de commerce doivent être en français ou en tout cas avoir une prédominance en français. Alors, euh, même les Starbucks de ce monde euh, sont obligés d'avoir café à quelque part avec euh, leur affichage euh, parce que euh, la loi euh, oblige tout ça. Euh, ça fait en sorte aussi que nos films sont souvent doublés au Québec. Hein, ils étaient doublés beaucoup en France avant, ils sont de plus en plus doublés au Québec. Et les films ont des titres en français. Alors, peut-être... Euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà venus au Québec. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au Québec? Il y en a qui, oui. Donc, vous avez peut-être vu au cinéma des films américains traduits en français et vous avez trouvé ça rigolo. Mais, encore une fois, c'est un effet de la loi 101. Donc, les films, les titres de films doivent être en français, à moins d'être en version originale. À ce moment-là, ce sera la version originale avec le titre en anglais. Mais si le film est traduit en français automatiquement, on doit avoir un titre en français et le titre est traduit au Québec. Donc, si le film est traduit ensuite, euh, le titre est traduit en France, Mais ben parfois, on n'a pas le même titre, ah, parce que bon, c'est culturel aussi. Alors, ça fait en sorte, cette loi aussi, que le français, c'est la langue première d'enseignement et de travail. C'est-à-dire qu'au Québec, les parents ne peuvent pas envoyer leur enfant à l'école en anglais, Sauf si eux-mêmes, ils ont étudié en anglais. Alors, c'est la loi. Alors, les immigrants dont je parlais tout à l'heure, les immigrants qui arrivent au Québec, doivent obligatoirement envoyer leur enfant à l'école en français pour leur scolarité obligatoire. Je vais reparler tout à l'heure de la scolarité obligatoire. Donc, ça fait en sorte que tout le monde doit passer par l'école francophone, alors, il y a des classes d'accueil, bien entendu, et la langue française qui est enseignée à ce moment-là, elle est enseignée comme une langue première, sauf dans les, les groupes de francisation. Donc, il y a des groupes de francisation quand les enfants arrivent, mais si la francisation, c'est un an ou deux, pas plus, ensuite, ils sont automatiquement intégrés dans les classes régulières, en français, langue première, et non pas langue seconde ni étrangère, ce sont des cours de langue première qu'ils reçoivent. La même chose pour les travailleurs qui arrivent au Québec, ils doivent suivre des cours en francisation et de plus en plus, on offre des cours en francisation dans les milieux de travail parce que sinon, c'est vraiment trop demander aux gens que de en travailler, s'occuper des enfants, aller à leurs cours, apprendre une nouvelle langue en plus, dans un nouvel environnement. Donc, de plus en plus, les cours de francisation se donnent sur les lieux de travail, ce qui est une excellente chose. Donc, le français est vu et est appelé langue première, généralement, euh, au Québec, parce que langue maternelle, ben, euh, il hein, y a de moins en moins de gens pour qui ça veut dire quelque chose, le français langue maternelle. Et euh, la langue seconde, chez nous, c'est l'anglais, je vais en reparler tout à l'heure, ce qui fait que le concept de langue étrangère, chez nous, n'existe pas vraiment. Hein? Donc, ça, c'est très... Euh, euh, Prégnant et très, euh, très courant en Europe, le concept, et, et même ailleurs dans le monde, hein, le français, langue étrangère, on entend souvent ça, mais chez nous, le concept de langue étrangère n'est euh, pas tellement euh, dans les, euh, les habitudes de, de langage. Donc, on va parler davantage, justement, de langue première, langue seconde, langue tierce, ou quatrième, donc on les, on les compte <rire> comme ça. Pourquoi? Euh, ce serait une, une question à creuser. Mais euh, ce n'est pas un concept qui, euh, qui est très, très euh, courant chez nous. Alors, ce qui fait que enseigner le français, moi j'ai enseigné le français au secondaire, euh, maintenant j'enseigne en didactique du français, donc j'enseigne à des futurs enseignants de français ou des futurs enseignants euh, du primaire qui auront à enseigner le français, c'est presque un geste politique chez nous, hein, parce que... Euh, euh, ça devient quelque chose de politique euh, dès qu'on touche à la langue, parce que comme la langue est régie par des lois et que l'obligation d'aller à l'école en français ne fait pas, vous vous en doutez bien, l'affaire de tout le monde nécessairement, Alors, euh, et encore là, il y a des choses qui ont été rétablies, je fais une petite parenthèse, euh, on, on, bon, vous connaissez peut-être, sûrement, euh, l'histoire du Québec un peu, là. Donc, euh, vous savez que c'est les Français qui sont arrivés, ensuite les Anglais sont venus, ils se sont battus sur les plaines d'Abraham, et les Anglais ont gagné. Donc, euh, hein, mais les francophones sont restés, et c'était beaucoup euh, des Français qui venaient pour évangéliser, hein, euh, les, euh, puis coloniser, évidemment, euh, et, et prendre des terres et avoir de nouvelles terres. Bon, là, je, je, je fais un très mauvais cours d'histoire, mais hein, ce, que, ce que je veux vous dire, c'est que, étant donné que c'était beaucoup les religieux qui, étaient, euh, qui sont venus en premier, les religieux catholiques, francophones, hein, les Français, c'était les, les religieux francophones, le système d'éducation, au départ, a été euh, soutenu par l'Église. Donc, jusqu'en 1964, au Québec, on avait un, un système scolaire qui était euh, régi par les catholiques francophones et les anglicans protestants, mais plus les, oui, plus les protestants, mais il y avait aussi les anglicans anglophones. Hein, et c'était comme ça. Et ça, ça a duré jusqu'à euh, ce que le, le, le ministère de l'Éducation soit créé en 1964. Au Québec. Là, on a eu un ministère de l'Éducation euh, qui a fait une scission avec l'Église. Donc, on a séparé, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets, l'état de l'Église. Donc, euh, les religieux ne se sont plus euh, occupés des écoles, sauf dans le cas des écoles privées. Ils ont gardé les écoles privées, mais le système public qui a été mis sur pied par le gouvernement à ce moment-là, a été un système quand même confessionnel. Alors, c'est l'État qui s'est occupé à partir de 1964 des écoles, mais on avait un système confessionnel, c'est-à-dire qu'on avait un système catholique et les écoles protestantes. Et encore une fois, on a fait la même séparation catholique-francophone et protestant-anglophone. Ce qui fait que les gens qui arrivaient chez nous à partir de 1964, jusqu'en 1998 où là on a rétabli un système linguistique mais pendant ces 30 années les gens qui arrivaient au Québec par exemple si vous arriviez au Québec comme francophone si vous n'étiez pas catholique on vous envoyait à l'école anglaise <rire> à l'école anglophone ce qui est un peu un non-sens hein un peu c'est un euphémisme bon et la même chose était vraie dans l'autre sens. Alors, des gens qui arrivaient au Québec, qui avaient la langue euh, anglaise, qui ne parlaient pas français, mais qui parlaient un peu anglais, s'ils n'étaient pas euh, euh, protestants, ben euh, ils s'en allaient à l'école catholique francophone. Donc, euh, ça a fonctionné comme ça jusqu'en 1998, où là, le gouvernement a décrété un système euh, linguistique. Donc, maintenant, on a les écoles francophones, et les écoles anglophones, qui ne sont plus confessionnels. Donc, on a enfin, je dis enfin, euh, sorti la religion euh, des, euh, des écoles. Donc, vous voyez que c'est très différent, là, euh, entre autres, avec le système français. Alors, si jamais vous voulez venir au Québec, vous aurez cette, euh, cette vision-là, ce qui fait que notre, notre euh, école, mais aussi, bien sûr, la société est marquée hein, au fer rouge par, euh, <rire> par la religion. Hein, si vous êtes venu au Québec, vous savez que les jurons, chez nous, sont des sacres, hein, sont des mots religieux. Hein, Peut-être que vous le savez. Donc, euh, les mots religieux, c'est une façon de, de, de jurer, chez nous. Hein, plutôt qu'en euh, euh, France et aux États-Unis, souvent, c'est la sexualité qui sert de, de juron. Ben chez nous, ce sont les mots religieux. Alors, je ne vous fais pas d'exemple. Si vous voulez des exemples, je vous en donnerai à la fin. Alors, maintenant, le contexte socioculturel culturel je vais passer vite parce que c'est la même chose hein, dans plusieurs pays, donc euh, pas juste chez nous. Or, euh, des valeurs communes de liberté, de démocratie, d'égalité, d'ouverture et aussi de respect et de préservation de la langue française, ça fait partie hein, des valeurs communes qu'on euh, qu essaie de cultiver ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, ben c'est très important dans un contexte où on est sur un continent entouré de millions d'anglophones et on le sait, vous le savez aussi, comment les États-Unis hein, euh, prennent de la place. Alors, euh, on doit chaque jour hein, euh, affirmer notre, notre identité et affirmer euh, notre volonté et notre, euh, notre, notre amour pour la langue française, sinon on se fait avaler tout rond. Alors, c'est rapidement brossé, hein, mais il y a aussi, dans le contexte socio-culturel, bien entendu, une culture artistique qui est reconnue, qui voyage à travers le monde. Or, euh, encore une fois, euh, vous connaissez sans doute hein, des, euh, des écrivains ou des écrivaines euh, euh, québécois ou québécoises, donc en littérature, hein, on a des Michel Tremblay, Anne Hébert, euh, Nelly Arcan, peut-être que vous connaissez, on a beaucoup de littérature euh, qu'on appelle migrante aussi, qui est très importante pour euh, le Québec. Alors des gens qui sont venus s'établir au Québec, qui ont pris la nationalité canadienne mais québécoise aussi, qui ont embrassé la euh, la société québécoise et le, le Québec les a adoptés aussi et qui écrivent maintenant en français, même s'ils n'étaient pas, pas francophones au départ. Alors. Euh, par exemple, Wajdi euh, Mouawab, peut-être que vous connaissez ce nom, qui est un dramaturge. Euh, peut-être que vous avez vu le film « Incendie hein, » de Denis Villeneuve, euh, qui était allé euh, aux Oscars, si ma mémoire est bonne. Euh, mais c'est un, un artiste, Wajdi euh, Mouawab, qui euh, est d'origine libanaise, mais qui produit en français, qui est québécois. Et euh, il a organisé aussi à quelques reprises euh, le, le Festival de théâtre d'Avignon, donc, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu. Euh, bon, Daniela Laferrière, qui est probablement notre plus connu euh, euh, comme écrivain immigrant, qui est maintenant à l'Académie française. Daniela Laferrière, qui est un haïtien, qui a quitté son pays euh, sous le régime du Valier euh, par crainte d'être assassiné et qui est venu s'établir au Québec en 1976. Et depuis, il vit entre Québec maintenant et Paris parce qu'il est immortel maintenant depuis quelques années, mais Danny Laferrière est aussi un auteur très connu et reconnu. Bon, je parlais de Michel Tremblay. Michel Tremblay qui écrit des pièces qui sont traduites à travers le monde dans une vingtaine de langues et qui est joué partout au Japon et pourtant qui écrit des pièces très montréalaises, hein, très ancrées dans la société québécoise avec des, des, des personnages qui parlent, avec la langue euh, vraiment très québécoise, dans hein, le joual, qu'on appelle, hein, qui est euh, la langue euh, du Montréal, euh, donc c'est de l'argot, hein, l'argot euh, montréalais. Bon, j'en je, nomme, nommerai plein d'autres, mais euh, je, je passe. Les arts visuels et de la scène, vous connaissez euh, sûrement le Cirque du Soleil, hein, alors, euh, qui est québécois, donc euh, Alfred Pelland, Jean-Paul Riopelle, Marc Séguin, qui sont des peintres qui sont connus et reconnus euh, partout euh, dans le monde, euh, Denis Arcan, euh, si vous avez vu euh, les invasions barbares, hein, Denis Arcan est venu souvent au Festival de Cannes, Xavier Dolan, hein, euh, sûrement que vous connaissez, euh, alors, si vous ne connaissez pas, il faut connaître euh, Xavier Dolan, hein, qui est un jeune euh, auteur, acteur, réalisateur, euh, et, et nommez-les... Qui est Robert Lepage, qui est un autre de nos grands dramaturges, qui est joué lui aussi à travers le monde. Euh, Luc Plamondon, euh, que vous connaissez peut-être par ses chansons, qui a euh, « En Notre-Dame de Paris », si vous avez vu euh, euh, le, le, le, la comédie musicale, c'est Luc Plamondon avec Richard Cochiante qui, euh, qui ont fait ça. Anthony Gavana, qui vient en fin de semaine à Bordeaux. Hein, J'ai vu les affiches. Euh, en m'en venant en trame tout à l'heure. Donc, euh, Anthony Cavana, qui est euh, un Québécois aussi, hein, qui euh, s'est fait connaître et euh, a beaucoup de succès ici. Les émissions « Un uh, gone fille », ça vous dit quelque chose? Avec Jean Dujardin et... Euh, je ne me souviens plus du nom de la, de la dame, là, mais euh, on regarde ça le soir. Euh, comment? Il y, a, il y a des reprises. « Alexia... » Oui, quelque chose. Oui. Donc... Euh, c'est une émission, euh, c'est une conception québécoise. C'est une émission québécoise qui a été, euh, dont les droits ont été achetés euh, par la France. regardez le générique à la fin, vous allez voir Guillaume Lepage. Euh, c'est lui qui a conçu cette émission. Donc, euh, c'est exactement la même chose quand on regarde un bonne fille en France. C'est les mêmes textes, c'est la même chose, c'est l'accent qui est différent, c'est même la même musique et le même graphisme. C'est le concept complet qui a été vendu. Ici. Et on fait la même chose parfois, hein? le même Guillaume Lepage a acheté euh, les droits de « Tout le monde en parle ». Donc, il euh, y a un « Tout le monde en parle euh, » au Québec qui est le même « Tout le monde en parle euh, » qu'ici, sans hardisson heureusement. On vous le laisse. Donc, désolé. <rire> Des choses qui m'échappent comme ça. La musique et la chanson, bien, évidemment, à qui on pense? À Céline, évidemment, Céline Dion. Notre star nationale et internationale interplanétaire euh, galactique. Donc, euh, Céline Dion, euh, on en parlait encore au Radio-Journal, au euh, Télé-Journal il y a pas longtemps. La semaine passée, j'ai vu ça à la télé. J'ai dit « Bon, on parle de Céline encore ici aussi ». mais. Euh, ça fait quand même longtemps, hein, les Diane Dufresne, Robert Charlebois, qui ont eu euh, des heures de gloire ici. Euh, plus récemment, Fred Pellerin, les Cowboys fringants. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non? Dans d'autres groupes, quand je mentionnais les Cowboys fringants, il y avait toujours quelqu'un qui connaissait. C'est un groupe euh, musical euh, plus folklorique, un peu, euh, chanson québécoise. Euh, Isabelle Boulay, euh, Cœur de pirate, Garou, euh, bon... Euh, on pourrait en nommer euh, plein d'autres. Alors tout ça pour dire que euh, ce contexte socioculturel, encore une fois, pourquoi j'insiste là-dessus Parce que je pense que ça explique un peu le village d'Astérix. Hein, Ou le village d'Astérix explique cela. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer, on a besoin de se dire, on a besoin d'être un peu différent et de rayonner. Parce que malgré le fait qu'on soit... Euh, quand même un peuple euh, très peu nombreux. Hein? On est 8 millions et euh, demi. Ils sont 8 millions et euh, demi euh, en Suisse, avec un territoire euh, 13 fois plus euh, petit que, euh, que 10, 13, 40 fois plus petit que, euh, que le Québec. Alors, ça fait en sorte, le fait d'être entouré d'anglophones comme ça, ça fait en sorte que notre langue, on a besoin de la dire, de se la dire, de la crier, de la chanter, de l'exposer. Hein, pour euh, survivre, pour éviter d'être avalé par euh, le monstre américain, entre autres. Hein. Euh, et euh, c'est sûr que dans les, les provinces euh, autres que le Québec, où on vit surtout en anglais, ben, euh, c'est beaucoup les États-Unis qui ont, euh, hein, qui ont une, pr une présence à la télé, euh, euh, dans les cinémas, euh, pour la musique... Alors qu'au Québec, on essaie, il y a des quotas aussi à la radio pour que ce soit des chansons francophones, un certain pourcentage, je crois que c'est 65% si ma mémoire est bonne. Tout ça pour que le français vive et survive. Et étudier en français ou étudier le français au Québec, ben, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Ben, j'ai essayé de mettre les contextes scolaires... Euh, euh, un peu côte à côte. Donc, il euh, n'y a pas d'éducation nationale au Canada comme en France. Donc, les dix provinces et les trois territoires sont responsables de l'éducation sur leur territoire. Alors, chaque province a son système d'éducation. Il n'y a pas une éducation nationale où tout le monde doit faire la même chose de la même façon au Canada. Donc, euh, je disais tout à l'heure, hein, c'est une confédération, un peu comme les cantons en Suisse. Donc, euh, Hein, chaque canton euh, a, a son, son, son propre petit gouvernement, si on peut dire, en Suisse, mais au Québec et euh, dans le reste des provinces, c'est vrai. Donc, on a un parlement qui est canadien, mais dans chaque province, ensuite, il y a un parlement hein, pour chacune des provinces. Alors, la scolarité obligatoire au Canada, par contre, ça c'est euh, constant. Donc, euh, dans toutes les autres euh, provinces canadiennes et sur les territoires, il y a huit années aux primaires et quatre années au secondaire. Alors, euh, ces euh, quatre années de secondaire, ça correspond grosso modo aux deux années, ces deux années de collège et deux années de lycée ici. Quatre années? Trois au lycée. Donc, c'est beaucoup plus long. Alors, c'est 12 ans. La scolarité obligatoire chez nous, elle est euh, de 12 ans euh, dans, euh, dans les autres provinces, parce que vous allez voir qu'au Québec, c'est un petit peu différent. Et le préscolaire scolaire est, ou la, mater, la maternelle, ou le préscolaire, scolaire, ce n'est pas obligatoire chez nous. Alors, les enfants peuvent entrer à l'école à 6 ans, c'est ce qui est obligatoire. À 6 ans, les enfants entrent à l'école partout. La majorité des parents envoient quand même leur enfant à la maternelle ou même à la prématernelle, maternelle donc à partir de 4 ans. Mais il n'y a pas d'obligation. Euh, ici, je crois que c'est obligatoire. Hein? Euh, 3 ans? Donc, euh, c'est ça. Donc, y a la scolarité beaucoup plus longue, la scolarité obligatoire. Et cette scolarité obligatoire, dans les neuf autres provinces et les trois territoires, elle est principalement faite en anglais. Et ils ont obligatoirement, comme langue seconde, le français. Parce que le Canada est reconnu comme un pays bilingue, hein, ayant les deux peuples fondateurs, les deux, les deux langues sont euh, officiellement euh, reconnues au Parlement canadien. Parfois, on dit chez nous, euh, on parle des deux solitudes, hein. Donc, les francophones d'un côté, puis les anglophones de l'autre. Alors, si vous entendez ça, les deux solitudes, vous saurez ce que ça veut dire. Et après, ben, ça mène à la formation universitaire, qui est en général de trois ou quatre ans euh, dans euh, toutes les provinces. Là, euh, et ça se décline à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a trois cycles différents. Donc, le premier cycle, c'est euh, le bachelor, hein, le bachelor, donc le... Le baccalauréat, donc notre baccalauréat, ce n'est pas le même que le, le baccalauréat du, de la France. Nous, c'est la formation universitaire qu'on appelle le bac. Il n'y a pas de concours pour aller euh, à l'université non plus. Selon les facultés, il peut y avoir des examens d'admission, hein, il peut y avoir des entrevues. Selon les facultés, hein, selon qu'on est en médecine, en génie ou euh, en géographie, ou bon, peu importe. Mais il n'y a pas un examen national pour aller à l'université chez nous. Donc, ce sont les écoles qui sont responsables euh, de la diplomation des écoles, euh, la scolarité obligatoire. Au Québec, c'est un peu différent. Alors, on a six années au primaire, cinq années au secondaire. Donc, on a une année de moins euh, dans notre scolarité obligatoire. Et cette scolarité obligatoire, je le disais tout à l'heure, elle est principalement en français. Sauf si les parents ont étudié en anglais, ils peuvent choisir d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Mais sinon, euh, c'est du côté francophone que tous les enfants doivent faire leur scolarité euh, obligatoire. Et la langue seconde, chez nous, obligatoirement, c'est l'anglais. Alors, vous voyez, on a... Ah, euh, on a une espèce de partage ici. <rire> Qu'est-ce qui en reste après? Ça, c'est autre chose. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais euh, on a donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le concept de langue étrangère, pour nous, il est très, euh, très, très loin. Il y a souvent une troisième langue qui est enseignée. Donc, euh, au Québec, c'est souvent l'espagnol qui est enseigné comme troisième langue, qui est offerte comme troisième langue au secteur secondaire, surtout, euh, ça peut être le mandarin dans certains quartiers de Montréal, ça pourrait être l'allemand aussi, euh, mais en général, ce qui est le plus offert comme langue, c'est euh, l'espagnol. Entre autres parce qu'aux États-Unis, hein, vous savez que l'espagnol, ça devient la deuxième langue. Hein, alors, euh, c'est pour ça. On a, contrairement aux autres provinces, on a un système, on a un ordre d'enseignement qui est très euh, particulier euh, au Québec, un ordre intermédiaire qui est une formation pré-universitaire qu'on appelle les Cégeps. Cégep, en fait, c'est un nom maintenant, mais au départ c'est un acronyme. Hein, C'était euh, Collège d'enseignement général et professionnel. Et on en a fait un mot, on a mis un accent, c'est « cégep ». Maintenant, il y a, on n'a plus les points, donc on trouve le mot « cégep » écrit comme ça euh, dans le, les dictionnaires où on a le mot franc, le mot, euh, les mots québécois. Et le cégep, là, on peut aller au cégep en français ou en anglais. Là, on a le choix. C'est la scolarité obligatoire qui est en français, mais après, les étudiants ont le choix d'étudier au cégep en anglais ou en français. Et cet, euh, cet ordre intermédiaire, il se décline en deux filières, donc euh, soit après leur scolarité obligatoire, les étudiants veulent aller à l'université et à ce moment-là, ils doivent obligatoirement faire deux ans au cégep, donc deux années préparatoires à l'université, si vous voulez, où il y a des cours obligatoires de philosophie, de littérature, d'éducation physique, donc hérité hein, du collège classique, et euh, des cours euh, selon le domaine où on veut se diriger, donc euh, sociologie, euh, euh, physique, chimie, euh, les arts, etc. Si on ne veut pas aller à l'université, mais qu'on veut poursuivre après la scolarité obligatoire, il y a euh, des techniques qu'on peut faire, et là c'est trois ans de cégep, et là ça peut être technique euh, d'infirmerie, technique de génie civil, technique euh, euh, pour être euh, euh, éducatrice spécialisée, donc c'est euh, vraiment là, une formation technique et il y a un diplôme à la fin, qui est euh, un grade en fait, alors que la formation pré-universitaire de deux ans ça donne rien d'autre qu'un chemin pour aller à l'université. Et encore ici, au Québec, il n'y a pas d'examen, de, euh, il n'y a pas de concours pour aller à l'université. Tout est basé sur euh, les notes et sur euh, des calculs savants de moyenne générale versus hein, les, les écarts-types. Euh, avec les notes du groupe et tout ça. Donc, euh, tout ça est très, très mathématique pour entrer à l'université, entrer dans les différentes facultés. Donc, ça prend des cotes plus élevées pour entrer en médecine que pour devenir des profs. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'être prof, euh, souvent, hein, c'est euh, <rire> plus un casse-tête que d'être un médecin, il me semble, mais je ne suis pas médecin, donc... Euh, euh, mais je suis prof, par exemple. Alors, ça, je sais que ça peut nous demander beaucoup de d'énergie. De, de, Alors, c'est la même chose aussi pour la formation universitaire euh, au Québec. Donc, euh, on a euh, le baccalauréat qui est le premier cycle et qui dure entre 3 et 4 ans selon les, euh, les formations. Deuxième cycle, c'est le master, donc la maîtrise. Et troisième cycle, le doctorat. Hein, qui peut durer entre 3 et 5 ans, là, selon euh, le temps qu'on y met et le temps qu'on a pour... Euh, pour travailler là-dessus. Alors, le statut de la langue française, maintenant, compte tenu de ce que je viens de, de vous exposer rapidement, bien, au Canada, le statut de la langue française, on est en contexte minoritaire. Hein? Je, je vous rappelle, neuf provinces, trois territoires, et la scolarité obligatoire, donc, on a euh, 165 650 élèves dans, répartis dans 688 écoles. Et de ce nombre, il y en a 113 000 élèves qui sont en Ontario. Donc, vous voyez qu'il y a une concentration de francophones hors Québec qui est quand même dans la province juste à côté, qui est l'Ontario. Et euh, ils ont 450 écoles sur 688. Donc, les 200 quelques autres sont répartis ailleurs là, dans la province. Je pourrais dire que l'autre province où il y a beaucoup de francophones, c'est le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province canadienne officiellement bilingue. Alors, au Québec, on est officiellement unilingue francophone. Le Nouveau-Brunswick est la seule province unilingue, euh, pardon, la seule province bilingue, officiellement. Donc, euh, euh, ils ont, eux, 30 000 élèves dans 89 écoles. Alors, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup là, pour euh, le reste des, euh, des provinces. Alors qu'au Québec, ben, c'est l'inverse. On est en contexte majoritaire, hein, comme euh, le, le statut de la langue française. Donc, euh, je disais tout à l'heure, 75 de la population à peu près est francophone. 85 des francophones du Canada sont au Québec. Donc, la scolarité obligatoire, on a plus d'un million d'élèves répartis dans euh, 2800 écoles. Alors, euh, c'est normal, puisqu'on est une province unilingue francophone, et que tous les Québécois, euh, qu'ils soient euh, nés au Québec ou ailleurs, doivent passer par l'école en français. Alors, ça prend des profs pour ça aussi. Et Je ne sais pas si c'est comme... comme euh, comme chez vous, mais chez nous, on en manque. Alors, euh, il y a une pénurie chez nous aussi. Alors, je continue sur hein, cette lancée de contexte minoritaire et contexte majoritaire avec le poste secondaire, donc après la scolarité obligatoire. En contexte minoritaire, au Canada, on a trois universités francophones, plus des centres ou des campus pour les francophones. Donc, par exemple, en Colombie-Britannique, qui est la province complètement à l'ouest, hein, près du Pacifique, Donc, euh, euh, on n'a euh, pas d'université unilingue francophone. Alors, quelqu'un qui veut étudier après sa scolarité obligatoire en français, il peut aller à l'université Simon Fraser, qui est une université anglophone, mais qui offre des cours en français et certains programmes en français. Pas tous les programmes. Donc, c'est ce que je veux dire par certains centres ou des campus pour les francophones, mais pas pour toutes les euh, disciplines, pas pour tous les domaines, nécessairement. Au Québec, bien, on est en contexte majoritaire. Alors, il y a 48 cégeps, 20 universités francophones. Donc, 48 cégeps francophones, 28 universités, 20, pardon, universités francophones. Et on a aussi 10 cégeps publics anglophones et 3 universités francophones. Anglophones. Alors, même si on est euh, 8,5 millions d'habitants, euh, les anglophones du Québec peuvent poursuivre leurs études après la scolarité obligatoire entièrement en anglais dans des écoles unilingues anglophones. Donc, euh, 10 cégeps euh, sont, euh, sont là pour eux et trois universités anglophones, deux à Montréal, peut-être que vous connaissez, le Concordia et McGill. McGill, qui est reconnue euh, comme une très bonne université euh, à travers le monde. Et euh, l'autre est à près de Sherbrooke, euh, l'université Bishop. Donc, euh, on, on a un peu un débalancement ici. Et les trois universités francophones, si ça vous intéresse euh, en contexte minoritaire au Canada, donc euh, il y en a une en Ontario, une au Nouveau-Brunswick et une au Manitoba. Alors, ce sont les trois universités euh, francophones. Alors, tout ça m'amène à dire… Oui, parfait, je suis là, pas mal dans mon temps. Alors, tout ça m'amène à dire hein, que euh, euh, peut-être vous comprenez mieux, en tout cas, la situation euh, du Québec, pourquoi on a besoin de lois pour euh, préserver notre langue et pourquoi aussi, hein, euh, je, je parlais du village d'Astérix euh, tout à l'heure pour euh, un peu protéger notre langue, hein, c'est… Probablement ce qui explique aussi, justement, ce rayonnement de la culture, comme je le disais tout à l'heure, le fait de créer des œuvres originales qui nous ressemblent, mais qui sont universelles en même temps. Or, euh, le fait que certains auteurs soient reconnus à travers le monde, même si, comme je parlais de Michel Tremblay tout à l'heure, avec euh, la pièce « Les belles sœurs », euh, qui a été créée en 1968, mais qui est encore jouée à travers le monde, euh, et pourtant, l'histoire des belles-sœurs, je vous le résume très rapidement, ce sont des femmes qui se réunissent dans une cuisine pour coller ensemble des timbres Gold Star qu'une de ces dames a euh, amassé, et elle veut avoir... Euh, un cadeau. Donc vous savez les timbres Goldstar, c'est un peu les timbres qu'on vous donne maintenant ou les points que vous accumulez avec vos cartes de crédit ou bon, c'est un peu la même chose. Alors, hein, à l'époque, c'était des timbres qu'on donnait hein, aux gens après euh, à chaque 10 dollars euh, par exemple, tu avais un timbre et cette dame a donc accumulé un million de timbres et elle invite des amis et ses belles-sœurs à venir avec elle coller tous ses timbres dans des carnets pour aller réclamer des prix. Alors, c'est ça l'histoire. Hein? C'est un huis clos dans une cuisine. Ça frôle la tragédie grecque parce qu'il y a toutes sortes d'histoires qui sortent. Il hein? y a des histoires de jalousie, il y a des histoires d'envie. De, Les femmes se mettent à, à mettre des timbres dans leur sac à main, à, à, en cachette de l'autre. Et bon, alors, c'est très intéressant sur le plan euh, sociologique, et, mais pourtant, c'est une histoire très montréalaise, hein, avec euh, des, euh, des femmes euh, campées dans le Montréal euh, populaire, et pourtant, c'est euh, joué encore euh, à travers le monde. Donc, des œuvres qui nous ressemblent, qui sont originales, mais qui sont en même temps universelles. Or, euh, c'est hein, le, le propre euh, de la littérature... Euh, qui transcendent, qui traversent le temps. L'autre besoin qu'on a, c'est de maintenir notre langue vivante, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, parler, valoriser le français qui est en lien avec, bien sûr, la culture. Donc, et ces deux, euh, la culture et la langue, sont des vecteurs identitaires, bien entendu. Alors, si on, on, on créer, on est capable de créer, on est capable de sortir hein, de notre petit euh, monde, euh, notre petit village de Gaulois, on parle, on valorise le français, ben euh, ça fait en sorte qu'on se sent euh, une identité francophone, donc euh, la langue française c'est pas juste une langue, c'est une culture, c'est une manière de vivre aussi. Hein, c'est nos racines, en même temps, qui sont ici, euh, entre autres, euh, en France, mais on a un pied aussi hein, euh, avec les Anglais, donc on est, on, est un peu, euh, on est un peu entre deux euh, cultures. Et tout ça, le fait de bien sentir cette identité, c'est probablement ce qui nous donne envie de continuer à créer, continuer aussi à valoriser et à parler le français. Alors, ce sont des, des vases communicants, et c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi dans l'enseignement, que ce soit à nos élèves dont le français est la langue première ou les français qui… Euh, les, les élèves, pardon, qui arrivent euh, d'ailleurs et qui apprennent le français, c'est pas juste la langue qu'on veut leur apprendre, mais c'est aussi toute cette culture-là, hein, pour qu'ils s'approprient cette culture-là, sans nier la leur, sans renier la leur, au contraire, mais plutôt justement en en redonnant un peu de leur culture et euh, c est, c est, c est, euh, cette communication entre les cultures, elle est très, très riche et elle est très importante, surtout dans la région de Montréal, où on a des, des écoles où il y a 85-90 d'allophones même, parfois, et où il y a des centaines de langues qui se côtoient dans les corridors. Alors, hein, c'est très, très particulier. Là. Moi, je demeure à à l'aval qui est une île juste au nord de Montréal. Montréal, c'est une île, puis il y a une île juste au-dessus, hein, un peu plus au nord. Bon, en fait, un peu plus au nord, il y a une rivière qui nous sépare. Et euh, donc, la région de, de Montréal et la région de Laval, et puis euh, tout le sud du Saint-Laurent aussi, au sud de Montréal, il y a énormément d'écoles qui accueillent beaucoup d'allophones. Et donc, euh, on travaille justement à... Faire en sorte que les élèves, oui, s'approprient la langue, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. On veut qu'ils vivent en français hein, euh, et qu'ils trouvent une identité hein, dans cette, euh, cette culture-là, euh, tout en ne, ne reniant pas la leur, bien sûr. Alors, je poursuis, donc, euh, parler et valoriser le français, puis l'enseigner, bien sûr. Mais on pourrait se demander quel français parler et enseigner. Or, il y a des variantes linguistiques à respecter, bien sûr, les variantes temporelles ou diachroniques hein, qui sont liées à l'évolution des langues à travers le temps. Or, je parlais euh, tout à l'heure de Thierry Ardisson, hein, qui euh, euh, qualifie souvent le Québec, hein, dit souvent du Québec qu'on parle comme au XVIIe siècle. Bien, c'est qu'il n'a pas compris, ce Thierry Ardisson, qu'on euh, n'est on pas des Français. On est des Québécois, donc on a notre propre culture, on s'est approprié cette langue et euh, on, on a gardé dans cette langue qui est vivante. Oui, on a inventé des mots. Hein? Le mot courriel, ça vient du Québec. Le mot clavardé que plusieurs n'aiment pas, ça vient du Québec. Divulgacher, je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein? Divulgacher, ben ça vient du Québec. Donc, on, on a inventé beaucoup de mots comme ça pour éviter les anglicismes, d'ailleurs, les anglicismes, hein, on a une particularité par rapport à la France. Hein. Ici, on utilise beaucoup d'anglicismes comme le parking, faire du shopping. Nous, on va magasiner, on fait du magasinage hein, et on met notre, notre auto au stationnement ou notre char au stationnement. Hein. Mais euh, par contre, on a des anglicismes qui sont beaucoup plus sournois. Hein. On pense qu'on parle très bien français, mais on a beaucoup d'anglicismes syntaxiques. On a des phrases qui sont calquées parfois sur l'anglais. Ça, c'est beaucoup plus sournois parce qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'entendez dans ce que je dis, mais euh, on, on, je sais qu'on a des anglicismes qui sont syntaxiques. Alors, des phrases qui sont calquées, des expressions parfois qui sont calquées hein, sur euh, l'anglais. Par exemple, pour dire, euh, vous dites, vous, se mettre les pieds dans le plat. Hein, nous, on dit se mettre les pieds dans les plats ou se mettre les pieds dans la bouche. Se mettre les pieds dans la bouche, c'est une expression anglophone. On s'est approprié ça, on l'a traduite, et ça devient, avec le parler québécois, se mettre les pieds dans la bouche. Hein? Donc, parce qu'on escamote beaucoup hein, la langue, comme vous le savez sans doute, donc c'est un euh, une des particularités du québécois, c'est qu'on escamote beaucoup de mots, on mâche les mots, on escamote la fin, très souvent, on fait des contractions hein, et ça devient, au lieu de dire euh, « mets ça sur la table », ça devient « mets ça ça à la table hein? ».« Ça à table ». Donc, il euh, faut se faire l'oreille. Alors là, je me force pour parler avec vous correctement, pour bien prononcer mes mots. Et malgré ça, je sais que je mâche un peu plus les mots euh, que vous. Hein? Donc, ça, c'est une particularité. Alors, la variation temporelle, c'est qu'on a gardé des mots. Hein? Par exemple, nous, euh, on, on s'enfarge dans quelque chose. « S'enfarger », c'est « buter dans quelque chose hein? ». C'est euh, quoi en français? Comment? « Trébucher ». Oui, ben, en fait, oui, « trébucher », mais parce qu'il y a un obstacle. Hein? « S'enfarger dans quelque chose ». Voilà. Mais ça, c'est un mot de l'ancien français, « s'enfarger hein? ». Donc, euh, euh, on a gardé des mots comme ça qui font partie. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des, euh, des territoires, Bien, ça, ça explique un peu aussi. Hein? Les gens sont dispersés très loin, ce qui fait que quand on s'éloigne des grands centres au Québec, bien, on a beaucoup plus de mots qui viennent de l'ancien français et même des prononciations parfois de l'ancien français. Le, le « le moué », le moué, « le toué hein? », c'est de l'ancien français. Hein? Et ça se dit encore beaucoup chez nous, surtout dans les régions « moué »,« toué »,« icite », euh, donc, euh, on a encore des mots comme ça qui sont restés de l'ancien français. Et là-dessus, on a quelques particularités, euh, des, des ressemblances avec le français haïtien. Alors, euh, s'il si y a des linguistes dans la salle, là, ça va probablement vous intéresser. Variation géographique, évidemment. Hein, le fait d'être euh, en France ou au Québec, « c'est pas le même français euh, ». Les Marocains n'ont pas le même français, les Haïtiens non plus. Euh, les gens du Nouveau-Brunswick euh, ont une langue très chantante. Moi, on me dit parfois que j'ai une langue chantante, mais il faut entendre les gens du Nouveau-Brunswick. Hein. Alors là, ça chante vraiment, c'est un accent qui est superbe, parce que c'est très, très mélodieux. Alors, la variation géographique, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Et évidemment, quand on enseigne à des allophones, il faut en parler de ça parce qu'il faut qu'ils se fassent l'oreille. Hein? Chez nous, les films français ne sont pas sous-titrés, en passant. Hein? Ils sont en version originale, alors que nos films québécois souvent sont sous-titrés. Hein? Mm -hmm. Je suis allée voir un film de Xavier Dolan euh, en Suisse il y a quelques années et c'était sous-titré, ça m'a vraiment insultée, <rire> parce que je, je me disais, mais c'est français, donc euh, pourquoi on sous-titre euh, des, des, des films en français? Alors chez nous, les films, peu importe d'où ils viennent, s'ils sont euh, euh, d'un pays francophone, il n'y a pas de sous-titrage. Alors, on s'habitue à l'accent, euh, assez après 5-10 minutes. Alors, on est habitué à plusieurs accents francophones. Peut-être euh, ceci explique cela. Et c'est ce qu'on essaie aussi de passer dans l'enseignement. Ce qui fait que les enseignants, chez nous, n'ont pas à prendre un accent particulier pour enseigner. Alors, on peut avoir quelqu'un du Maroc qui enseigne euh, aux enfants euh, du, du primaire, du préscolaire et euh, francophone d'Haïti, du Cameroun, donc peu importe d'où on vient, on enseigne le français. C'est tout. Il n'y a pas d'accent particulier à prendre, donc euh, on, on enseigne avec... Euh, et, et même on valorise ça parce qu'on valorise les régionalismes, on valorise les accents, on s'amuse avec tout ça. On s'amuse avec les, euh, les expressions aussi. Je vais vous en montrer quelques-unes avant de terminer. Variation sociale, je ne m'étends pas là-dessus. On sait très bien que selon le contexte, hein, je ne m'adresse pas à des universitaires comme euh, je, je m'adresse à mes enfants quand on est dans une fête de famille. Alors, variation sociale, d'où on vient aussi? Est-ce que... On est dans un milieu urbain, rural, scolarisé ou non. donc euh, oui. euh, Ce sont des choses qu'on travaille aussi avec les élèves. Variation situationnelle ou stylistique, ben, euh, là aussi, hein, le contexte fait en sorte, hein, si euh, je suis euh, en train de passer une entrevue, euh, je vais soigner euh, ma langue plus que si, justement, je suis avec euh, des copains hein, en train de, de fêter. Alors, je ne prends pas plus de temps euh, sur ça parce que je veux vous amener à un petit clin d'œil euh, euh, comparatif. Donc, je parlais des variantes, hein, des variations géographiques. Alors, je vais vous montrer, c'est peut-être un tableau que vous avez déjà vu, un petit tableau euh, qui euh, distingue la France euh, du Québec et le français. Alors, en français, on dit ainsi. En France, on dit « du coup », puis au Québec, on dit « fac ». Alors, euh, pour donc, on a « du coup » toujours et « fac ». Alors, « du coup »,« fac ». Tout à coup, on a encore « du coup ». Au Québec, une petite variante. Donc, « fait là <rire> ».« là », c'est « fait que hein? ».« Fait que ». C'est ça qu'on a contracté. Soudainement, « du coup », tout d'un coup, en conclusion, « du coup »,« fait que hein? ». On insiste. Si je comprends bien « du coup »,« fac », ce qui fait que « du coup »,« fac », conséquemment « du coup »,« fac », une virgule traduite par « du coup », et tu sais, au Québec, tu sais, tu là, ça c'est tu sais. Du coup, alors, donc du coup, et fac du coup. Alors, on a mis hein, une, petite, euh, une petite note propre au plateau de, Mont de Montréal. Ça, c'est une petite blague aussi, parce qu'il euh, y a de plus en plus de Français qui viennent s'établir euh, au Québec. Et plusieurs se retrouvent dans un quartier à Montréal qu'on appelle le Plateau à Montréal. Et quand on se promène à Montréal et qu'on passe dans le Plateau, on se croira en France parfois, parce que c'est l'accent euh, français de France qui est là. C'est un petit clin d'œil ici. Alors, je trouvais ça un peu rigolo hein, de montrer qu'il euh, y a beaucoup de du coup euh, en France, mais nous, c'est beaucoup de facs. Fac, euh, fait que, euh, bon Et quelques expressions pour finir, pour dire que, plus sérieusement, si on veut préserver le français en Amérique, il ne faut surtout pas rester ou être assis sur son steak. Hein? Ce qui veut dire se tourner les pouces hein? et encore moins accrocher ses patins. Hein? Hein? Ce qui veut dire jeter les ponts. Hein? Donc, deux expressions euh, québécoises. Mais plutôt, ce qui euh, serait mieux, ce serait de s'asseoir ensemble pour trouver des façons de faire, aimer et faire respecter cette langue-là qui fait partie de notre identité, de notre vie et de notre cœur. Tu sais, « Toi, une bûche », ça veut dire « Viens donc t'asseoir hein? ». Ça ne veut pas dire « tu sais une bûche », ça veut dire « Viens t'asseoir ». Alors voilà, je m'arrête là-dessus. Donc, euh, merci beaucoup de votre écoute. Euh, studieuse et ben on peut passer à la période de, de questions ou commentaires donc je mets, euh, je mets quelques petites euh, références là ici alors voilà merci, merci beaucoup Un beau voyage. <rire> merci beaucoup alors je sais pas s'il y a des, des questions des commentaires euh, des plaintes <rire> est-ce que ça ressemble à ce que vous pensiez un peu de, du français au Québec, au Canada, un peu en Amérique, est-ce que ça change votre point de vue? Oui. C'est aussi présent au Québec, de cette manière-là, que toutes les écoles enseignent le français en première langue. Et d'ailleurs, je me demandais, du coup, les élèves sont plutôt heureux de parler français premièrement. Ça dépend beaucoup des, euh, des milieux hein, et euh, des régions. C'est sûr que dans, dans la région de Montréal, où il y a beaucoup d'anglophones et beaucoup d'allophones, plusieurs allophones arrivent avec la langue anglaise comme langue seconde ou tierce. Alors, eux, d'être obligés à aller à l'école en français, ça ne fait pas toujours leur affaire. Hein, on s'entend. Or, euh, c'est que et il y a certains élèves euh, francophones qui aimeraient mieux aller en anglais, euh, faire leurs études en anglais, c'est-à-dire, ou, ou dont les parents aimeraient bien qu'ils étudient en anglais pour apprendre la langue et être plus à l'aise avec. Donc, c'est sûr qu'il y a des tensions. Mais c'est une loi, c'est un choix de société qui a été fait dans les années 70, parce que, justement, ça déclinait, et malgré tout ça, hein, Malgré tout ça, il y a des nouveaux chiffres qui viennent de sortir euh, au printemps. Malgré tout ça, le français décline. Malgré tout. Donc, euh, s'il n'y avait pas ces lois, je pense que euh, ce serait terminé, là. Alors que là, ben, on se dit, avec tout ce qu'on a mis en place, euh, on en a... Euh, mais, mais il faut continuer à, euh, à, à, à régir cette langue-là. C'est bizarre à dire, là, mais à, à, à être vigilant et à, surtout à valoriser. C'est ça, je pense, qu qui, qui est plus difficile et qu'il faut faire davantage pour pas que ce soit une punition, justement, de parler français. Parce que certains élèves le, le conçoivent comme ça. Hein? Ils disent « Ben, moi, je vais aller, euh, plus qu'après le secondaire, ils peuvent aller aux études postsecondaires en anglais, ils disent « Ben, de toute façon, je vais étudier en anglais, je vais travailler en anglais, qu'est-ce que ça me donne? » Euh, et, et quand on entend ça, ben, on se dit « ben voilà, là, ce n'est qu'une langue pour eux ». Et c'est vrai que si ce n'est qu'une langue, ça ne vaut pas la peine. Ben, c'est tellement compliqué. <rire> hein? Donc, euh, c'est tellement complexe comme langue écrite, en tout cas, euh, que si ce n'est qu'une langue pour communiquer, ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est pour ça que moi, je crois qu'il faut que ce soit ancré dans la culture et que ça devienne un facteur identitaire. Et il n'est pas euh, interdit d'avoir une double identité, hein? donc euh, de, de se reconnaître. Et il y a d'ailleurs des, des Québécois qui euh, ont grandi hein, autant en anglais qu'en français et, et se sentent autant francophones qu'anglophones, donc... Euh, euh, mais euh, c'est sûr que c'est pas... Euh, ça semble beau comme ça, là. Hein? Mais il euh, y a parfois des tensions. Mais en général, euh, il euh, y, y a un assez grand consensus encore euh, social pour que ça, ça, ça, ça continue de cette façon-là. Et je dirais, le fait qu'on euh, a un gouvernement fédéral aussi, hein, le, ça aussi, ça vient jouer quand on a un gouvernement à la tête du pays, du Canada, qui est davantage en faveur du bilinguisme et qui laisse une place aux Français... Ça aide le Québec et ça aide tous les francophones ailleurs aussi, parce que les francophones hors Québec se sentent abandonnés. Vraiment, puisque eux se battent vraiment beaucoup là, pour avoir euh, des écoles en français, des services en français, euh, parce que les anglophones du Québec ne sont pas traités comme les francophones euh, hors Québec. Hein? Les anglophones peuvent euh, avoir un procès en anglais, peuvent, bon... Euh, peuvent quand même avoir tous les services en anglais, alors que ce n'est pas le cas nécessairement dans toutes les provinces du Canada pour les francophones. Alors, pour certains francophones, c'est difficile de se faire servir en français. Or, quand ils sont malades, par exemple, ils ne sont pas nécessairement pris en charge par quelqu'un qui parle français à l'hôpital. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas à Montréal. D'ailleurs, euh, les derniers chiffres hein, euh, disaient que euh, c'est à peu près 40, 85, entre 85 et 90 des, euh, euh, des, des Québécois qui sont bilingues, donc qui sont capables au moins de tenir une conversation en anglais, euh, ou, ou l'inverse s'ils sont anglophones. Alors qu'en Québec, euh, les, euh, les, les gens qui sont bilingues, qui sont donc capables de tenir une conversation en français, c'est de l'ordre de 15 à peu près. Alors, euh, au Québec, oui, le Québec est une langue euh, francophone, mais il y a beaucoup de, bi de, de gens bilingues hein, au Québec, par la force des choses, hein, parce que, euh, oui, c'est la langue du travail pour plusieurs, et, euh, mais encore là, la loi, la loi 101, la charte de la langue française, euh, euh, régit ça aussi. En principe, quelqu'un ne peut pas, un employeur ne peut pas exiger euh, d'un employé de parler anglais. Mais bon, qui se plaint, ça c'est autre chose. <rire> D'autres questions ou commentaires? J'aurais pu vous apporter du sirop d'érable, mais euh, c'était un peu collant euh, à distribuer, oui. Est-ce qu'il y a un mouvement indépendantiste fort ou pas? Beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Donc bon. c'était plus dans les années, justement, euh, la loi 101 a été votée avec le premier gouvernement fédé, euh, souverainiste le Parti québécois, et il y a eu deux référendums au Québec, un en 1980, l'autre en 1995, euh, qui ont été perdus par les souverainistes euh, tous les deux, mais le dernier, c'était euh, presque 50-50, c'était 49, quelque chose et 50, quelque chose, donc c'était vraiment... Euh... Et depuis 1900, euh, donc ça c'était en 1995, depuis ce temps, euh, le mouvement souverainiste... Euh, et, et pas mort. Donc, il y a toujours, on dit qu'il y a toujours entre 35 et 40 de la population qui demeure euh, indépendantiste, souverainiste, mais euh, ce n'est pas un mouvement qui est très fort actuellement. Donc, les deux partis, on a un parti, en fait, on a deux partis indépendantistes au Québec. Là. Il y a Québec solidaire et puis le Parti québécois. Et euh, on vient d'avoir des élections et on n'ont pas recueilli beaucoup de de vote. Donc, euh, c'est un, un mouvement qui est toujours là, comme euh, en, en fond, mais euh, qui euh, n'est pas très actif actuellement. Vous diriez que les deux langues cohabitent bien? En général, oui. En général, oui. Et les gens qui viennent généralement au Québec, euh, puis bon qui visitent forcément Montréal, parce qu'on arrive à Montréal, et c'est la ville à visiter, euh, sont généralement euh, agréablement surpris de voir cette grande ville cosmopolite aussi pacifique et calme. Parce que toutes les langues se côtoient et... Euh, euh, moi, personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller dans les restaurants et de voir quelqu'un avec des traits asiatiques parler euh, québécois comme moi. Et euh, hein, donc, ça, c'est très... Euh, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se dit « Ah tiens, il y a une identité qui est là, qui, qui, qui survit et qui vit. » Mais oui, les, les, les langues cohabitent assez bien euh, ensemble et toutes les langues, là, pas juste l'anglais et le français. Mais entre le Québec et le Canada... C'est là qu'il y a un clivage, souvent. C'est pour ça que je parlais des deux solitudes tout à l'heure. Souvent, le Québec est vu comme euh, euh, le revancheur euh, d'être un peu toujours à la remorque des autres, euh, à se plaindre, euh, à vouloir être une société distincte. Euh, et pourtant, supposément, on est comme tout le monde. Mais non, on n'est pas comme tout le monde. Donc, euh, on pas, non, on est francophone et on a une culture qui est différente aussi. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire valoir, donc que ce ne soit pas contre les autres, mais plutôt pour le Québec. Alors, c'est dans ce sens-là le petit village d'Astérix qui, euh, qui résiste. <rire> mais on ne se bat pas, par contre. Et euh, on a des banquets à l'occasion. On ne mange pas de sanglier, vraiment. Ben oui, des fois. <rire> Vous savez qu'il y, y a des points de convergence où c'est très différent la société québécoise et la société française de ce que vous nous en voyez, de ce qu'on nous en dit. Oui, c'est euh, ça, parce que... Là, parce que. Parce qu'à l'arrivée, c'est une même une langue. Oui. Mais ensuite, euh, la société, est-ce que du coup, euh, la société québécoise est très nord-américaine Oui. Et oui. Euh, du coup, euh, là-dessus, euh, c'est très débilisant pour nous. Là-dessus, euh, on est différent, oui. Euh, et, et on se rend compte, justement, merci, au revoir. On se rend compte, euh, en fait, moi, je m'en suis rendu compte beaucoup parce qu'il y a deux ans, il y a trois ans, j'ai enseigné à la HEP de Lausanne, euh, la haute école pédagogique euh, Vaud, euh, à Lausanne, euh, pendant un an. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais nord-américaine. Hein, parce que... Euh, J'adore l'Europe, euh, je, je viens en France, c'est la troisième fois cette année qu'on vit en France. <rire> Donc, euh, on aime beaucoup euh, la France. Euh, et on a énormément de points en commun, ne serait-ce que, pas juste la langue, mais il y, y a un fond de culture hein, qui, est, qui est le même. Euh, on a étudié les mêmes auteurs, Bon, euh, les, les, souvent les mêmes euh, chanteurs nous font vibrer, etc. Mais il y a autre chose qui est fort différente. Et euh, c'est probablement l'histoire. On n'a pas ce, ce, cette, euh, euh, ce poids, hein, je dirais, de l'histoire euh, au Québec. Parce qu'on est relativement une société jeune. On hein? fait 400 ans, euh, 450 ans qu'on existe, euh, je ne sais plus trop. Euh, alors, euh, c'est une société relativement jeune et qui s'est constituée beaucoup par l'immigration aussi. Alors, euh, on n'a pas ce poids de l'histoire, ce qui fait que on change très rapidement nos choses. Hein? Alors que... Puis moi, je le vois plus, peut-être, parce que j'enseigne le français. Or euh, je le vois beaucoup dans l'enseignement du français, euh, comment on, on, on change assez rapidement nos façons de faire et euh, on, on, on est imprégné par, euh, notamment, les études américaines sur la pédagogie, mais aussi, on est influencé beaucoup par... Euh, euh, L'École de Genève, l'Université de Genève, donc euh, dans nos programmes, dans nos approches, euh, alors que je pense qu'en France, on a le poids de l'histoire qui peut être intéressant pour justement cette histoire avec un grand H, mais qui peut être aussi un obstacle à, à, à avancer ou à... Donc, mais bon, là, je parle de quelqu'un hein, d'une façon euh, externe, là, mais je le vois aussi quand je vais dans des colloques, des congrès. Euh, mais oui, on est nord-américain, ça c'est clair. Et on est très influencé par les États-Unis. Euh, parfois, on n'aimerait pas, là, surtout quand c'était Trump qui était là. là euh, on espère qu'il ne reviendra pas. Mais bon, <rire> hein, parce que le Trumpiste, malheureusement, guette la planète. Mais euh, ça, c'est un autre sujet. Mais nous, on est très proches. Hein? On a la plus grande frontière euh, qui existe, là, terrestre, la plus grande frontière terrestre. Nos voisins, c'est les États-Unis. Oui? Euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignement du français, donc à l'école, euh, mais par contre, vous avez insisté sur le fait de paronnier la culture d'origine. Oui. Euh, et je me demandais comment ça s'établit, l'équilibre, comment, comment vous, vous procédez, comment vous, vous faites justement... Euh, ne pas renier la culture d'origine, mais quand même intégrer les enfants ou les intures et leur apprendre le français pour faire une culture commune. Alors qu'en France, on voit que c'est très difficile et pendant des décennies, on a fait tout pour en sorte de gommer tout, tout le régionalisme, tout, pour justement tout le monde parle français, français, français, en, en gommant le, en le breton, toutes les langues qu'on peut parler en France. C'était interdit de parler le breton dans l'école, par exemple. Comment vous faites vous euh, Comment ça s'opère Quel équilibre notamment, euh, c'est dur à dire pour moi, puisque je suis dedans, <rire> mais à vous écouter, une chose est certaine, c'est que, euh, puis euh, j'ai eu une question, j'ai donné une conférence il y a deux semaines qui ressemblait à ça, et j'ai eu une question qui, qui, qui m'a étonnée, euh, et je pense que c'était un peu dans le même sens, il y a, a quelqu'un qui m'a posé la question, mais quel est le français que vous enseignez, justement, est-ce que, euh, quel est l'accent que vous enseignez, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pris, euh, j'ai vraiment insisté là-dessus, parce que euh, nous on veut que tous ces accents-là se côtoient et on veut que tous ces régionalismes se côtoient et on essaie de se les expliquer plus tôt, et euh, avec les élèves allophones de leur demander est-ce que dans leur langue euh, donc ça ça fait partie de nos programmes même donc c'est une obligation pardon oui comparer comparer les langues comparer les expressions idiomatiques euh, euh, et même à la limite, euh, j'en ai parlé avec euh, quelques-uns ici la semaine dernière dans un cours où je parlais de la littérature, quand on les fait discuter entre eux en équipe, on peut leur permettre même de parler leur langue. Euh, S'ils ont la même langue, évidemment, là, pas, pas un chinois avec euh, un espagnol, puis bon. Là, ce serait la tour de Babel, mais euh, parler, la... on leur permet pour développer leur réflexion, parce que sinon la langue les, les arrête et ils peuvent pas discuter entre eux, donc ils font pas le travail. Alors pour qu'ils fassent le travail, ils peuvent discuter d'un texte en français, mais ils peuvent utiliser leur langue pour en discuter. Alors on, on fait un peu plus de place maintenant, plutôt que de bannir euh, leur langue. Ce qu'on a fait aussi au Québec pendant oui, une époque, non, non, non, c'est ça. Il un temps où, euh, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, on interdisait systématiquement aux élèves de, de parler leur langue, et même dans les corridors. Donc, ça se fait encore dans certaines écoles, là, on s'entend, mais euh, dans les programmes et dans ce qui est préconisé par le ministère de l'Éducation, c'est plutôt d'aller vers euh, un échange, plutôt vers euh, une ouverture, à l'autre, pour l'amener à, à une ouverture. vers la... Sinon, le français devient comme une punition, justement. Et c'est surtout pas ça qu'on veut le faire. Si on veut valoriser cette langue-là, ben, il faut que euh, les élèves en voient les bienfaits et la beauté, et non pas que ça devienne quelque chose pour se faire euh, punir et euh, envoyer euh, en retenue. Donc, y euh, avoir des devoirs supplémentaires. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand on... On a dans la classe plusieurs langues qui se côtoient, plus des élèves en difficulté, parce que chez nous, les élèves en difficulté sont intégrés dans les classes. J'en ai pas parlé, non Mais dans la scolarité obligatoire, on a de moins en moins de classes spécialisées. Les élèves sont intégrés dans la classe avec des plans d'intervention, ce qui fait qu'un enseignant du secondaire, par exemple, sur, parce qu'au secondaire, c'est environ 32 élèves par classe. Sur 32 élèves, ben, il peut y avoir un autiste, un Gilles de la Tourette, deux dyslexiques, un dysphasique. Donc, il faut s'occuper de, de ces gens-là. Et les enseignants ne sont pas nécessairement formés pour enseigner à tous ces gens-là. Donc, euh, euh, ça aussi, c'est un problème. Alors, ça semble tout rose et beau, là, mais... Euh, <rire> je pense que l'éducation, en général, euh, c'est quelque chose de complexe. Oui, Marie-Odile. à propos de ça. Tu as dit tout à l'heure, mais rapidement, que les élèves holophones vont dans des classe de francisation, mm -hmm. donc ça veut dire qu'ils sont intégrés directement dans la classe de leur âge ou, ou en parallèle ils sont en dans parallèle. une classe de francisation et en même temps ils sont dans une classe... Euh, non, ils font la... que la classe de francisation pendant un an habituellement mm -hmm. et après ils intègrent mais ils vont suivre leur groupe d'âge. Par contre. Donc, l'année, par exemple, que les enfants font en première année, oui. ben, l'enfant le, le, allophone, il y a une classe de première année, mais euh, en francisation. Et après, il va intégrer la deuxième année avec les autres camarades. D accord. D accord. D accord. À moins qu'il soit vraiment très, très, très faible, qu'il n'ait pas acquis une base pour intégrer la deuxième année, là, il va refaire une première année au régulier. Et en quoi consiste cette classe de cours? Ça, je ne pourrais pas vraiment te le dire parce que ce n'est pas mon domaine. <rire> Mais là, on est vraiment dans le français langue, euh, langue seconde. Langue seconde. Mais oui. Du coup, est-ce qu'ils ont aussi, ils font un petit peu de programme qu'ils devraient faire à leur classe d'âge en même temps? Non. Non. non. C'est vraiment l'acquisition de, la de la langue, la base. Mais évidemment, comme ici, il hein, y a des élèves qui arrivent, euh, d'ailleurs, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été scolarisés. Alors, mm -hmm. s'ils ont 7 ans, c'est moins un problème, mais s'ils ont 15 ans, là, c'est un problème. Mm. <coughs> Alors, euh, avec ces élèves-là aussi, il là, y a des mesures euh, particulières, parce que c'est des enfants qui n'ont jamais... Puis bon, là, on ajoute, euh, s'ils ont connu la guerre, en plus, les camps de réfugiés pendant 5 euh, ans, il y en a qui sont nés dans des camps de réfugiés, donc c'est la même chose ici, là. alors euh, c'est euh, d'autant plus important, je trouve, de valoriser la langue et la culture pour ces élèves-là, c'est pour eux surtout, il me semble, parce que pour ceux qui l'ont déjà à la maison, bon, euh, je dis souvent à mes étudiants, pour eux, on n'a pas de mérite, non, on fait que continuer ce qui a déjà été entrepris, et euh, ce qui est déjà semé, euh, heureusement, à la maison. Mais c'est pour tous les autres euh, qu'il faut travailler et, et chercher à, à, à, à ce qu'ils trouvent leur place dans cette société. Et cette place-là, elle passe entre autres par la langue. Mais la langue, pas juste comme pour communiquer avec l'autre la langue pour se reconnaître et euh, se, euh, se définir aussi. Euh, oui, il y avait une dernière qu question. Pour les adultes immigrés, comment ça se passe à Pour les études pour les adultes. Ah, les adultes. Oui. Ben oui. Oui, les adultes. En fait, il y a un système. Là, j'en ai pas parlé, mais on a une formation générale des adultes. Alors, ils passent par ce secteur-là de formation aux adultes. S'ils sont en milieu de travail, ça va être dans leur milieu de travail qu'ils peuvent euh, obtenir des cours de francisation. Sinon, c'est euh, spécifiquement à l'école euh, de formation pour les adultes. Donc, ils ne sont pas intégrés avec les jeunes, non. non, non. Ils sont avec, euh, et c'est des groupes très restreints, des petits groupes, euh, pour que ce soit beaucoup axé sur la conversation. Avec les adultes, on va beaucoup plus euh, euh, insister sur l'oral plutôt que l'écrit. Donc, l'oral en premier plutôt que l'écriture. Alors que pour les enfants, ça va être l'inverse, puisqu'on vise à ce qu'ils soient scolarisés et qu'ils poursuivent des études. Mais pour les adultes, c'est pour qu'ils puissent fonctionner en société. Alors, on va insister justement sur des expressions aussi québécoises. Sur... C'est pour ça que l'accent est important et, et toutes ces expressions, pour qu'ils se sentent partie intégrante de la société. Et qu'ils ne se sentent pas exclus et qu'ils qu n'aient pas peur si on leur dit « tire-toi une bûche <rire> hein, ». Qu'ils n'aient pas peur de recevoir une bûche euh, dans la tête. Alors voilà, je pense qu'on a dépassé notre temps, donc euh, je ne sais pas si... Euh, moi, je suis euh, disponible si jamais vous voulez... Merci euh, Merci à vous, merci de votre accueil et de votre écoute. Puis je vous souhaite de venir au Québec. Hein?